présenter 4 raisons. 4 raisons pour lesquelles factoriel 0 égale à 1. Parmi ces 4 raisons, nous allons utiliser la fonction gamma pour prouver aussi que factoriel 0 est égal à 1. Vu euh, la dimension de ce qui suivra je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin et si vous êtes nouveau dans cette chaîne sur cette chaîne abonnez-vous activez votre cloche de notification afin qu'à chaque fois que nous mettons des vidéos en ligne que vous soyez informé partagé commenté pour que d'autres en profitent avec vous et surtout pour euh, l'intérêt euh, l'avancée de la science matérielle et de notre chef. Alors, euh, je vous <coughs> souhaite une bonne écoute. Première raison pour laquelle, première preuve pour laquelle la fonction euh, euh, euh, factorielle de, zéro factorielle égale à 1. Factorielle zéro égale à 1. Alors, nous allons utiliser la fonction gamma. Alors, nous, savons, nous avons montré que la fonction gamma définie pour tout x positif gamma de x plus 1 égale 3 égale à l'intégrale euh, de 0 à, à plus infini t à la puissance x moins 1 t à la puissance x moins 1 et puis euh, exponentielle moins 1 e. Été. Euh, <coughs> ça c'est la définition de la fonction gamma nous avons aussi euh, montré que gamma de x plus 1 égale x gamma de x voilà alors pour cela nous pouvons, nous, avons, nous pouvons matérialiser, nous pouvons utiliser pour tout entier naturel. Pour tout entier naturel, quel que soit... Euh, maintenant, je prends x égale à n. x dans n. Mmh. Étoile. J'ai ici gamma de n plus 1 égale... Euh, on a montré que gamma de n plus 1 égal à n factoriel n. Égale à factoriel n. <coughs> gamma de n plus 1 égale factoriel n. Et euh, avec cette formule-là, euh, nous pouvons prendre le cas si. Seulement n est égal à 0. On a pris n éléments de l'étoile, mais si seulement n est égal à 0. Alors, si n est égal à 0, nous aurons euh, euh, gamma de 1. Alors, si n est égal à 0, on aura gamma de 0 plus 1. Ça va donner euh, gamma de 1. C'est égal à factoriel factoriel, euh, factoriel zoo bah, factoriel zo or gamma de 1 on a montré que le gamma de 1 c'est égal à 1 gamma de 1 égale à 1 on a c'est <coughs> facile nous avons utilisé dans une des vidéos pour uh, les calculs des valeurs de gamma nous avons, utilisé que, nous avons montré que gamma de 1 égale à 1. Il suffit juste de faire une intégration par partie et puis on arrive à gamma de 1 égale à 1. Donc, si gamma de 1 égale à 1, cela conduit tout simplement à factoriel 0 égale à 1. Factoriel 0 égale à 1. Donc, voici euh, la première manière, la première preuve pour laquelle Factorielle 0 égale 1. La deuxième possibilité preuve pour laquelle factoriel 0 égale 1. Alors, pour cette deuxième preuve, nous allons développer la fonction exponentielle. Alors, quel que soit X, et le nombre de de la fonction exponentielle est développée à l'exponentielle de x Sous de k à l'ambition, de plus x à la puissance de k du facteur. Ça c'est la décomposition de la fonction exponentielle. Comme x est quelconque, nous pouvons prendre x égale à 0, puisque x est quelconque. Donc pour, en particulier, pour x égale à 0, on a. Donc pour x égale à 0, on a on remplacé dans ce développement, on va remplacer x par, par la valeur 0. Donc je vais exponentielle 0. Ça va donner somme ou 1. 0 à plus c'est j'ai 0 à la puissance k, fait, k. Voilà. Ça, sur factoriel k ça c'est le développement de la fonction exponentielle et on a remplacé donc, voilà. on a pris x égale à 0 maintenant exponentiel 0 c'est 1 on va détacher cette écriture là où k égale à 0 au réti 0 à la puissance 0 et j'aurai ici factorème 0 pour k égale à 1 j'aurai ici 0 à la puissance 1 sur facteur pour k égale à 2 j'aurai ici 0 au carré sur factor 2 pour k égale à 3, j'aurai 0 à la puissance 3, 0 est la puissance 3, celui à première 3, plus, plus, 3, plus, plus etc. Alors, ah, ici, j'ai 1, j'ai là. mais euh, ici, 0 à la puissance 1, c'est 0, 0, je ne pas. Ça peut être 1, il 1, ça fait 0, et ici, ça fait 0. Ici aussi, 0 au carré, ça fait 0 du par de 0. Donc toute la partie qui à ce niveau-là, tout le niveau. monde, c'est égal à 0. Donc j'ai ici à jouer tout simplement par 1 mmh. égale à 0 à la puissance, 0 1. Le problème devient tout simplement à euh, ce niveau un problème qui se pose c'est à quoi est égal à euh, 0 à la puissance 0 certains disent que c'est une forme indéterminée mais cette forme n'est pas indéterminée 0 à la puissance 0 c'est égal à 1 et nous aurons le plaisir mathématique de prouver cela numériquement dans une euh, prochaine vidéo d'où euh, euh, euh, euh, euh, l'intérêt d'être euh, branché, ab, de vous abonner à cette chaîne pour vous permettre euh, d'avoir plein de notions mathématiques. Donc euh, activez votre cloche de notification afin qu'à chaque fois que nous mettons des vidéos en ligne, que vous soyez informé Donc euh, déjà, c'est qu'il faut l'outil factoriel. 0 à la puissance, zéro à la puissance 0, euh, euh, c'est égal à. Ce C'est pas indéterminé, mais c'est égal à. 1. Euh, pour cela, on aura ici, à ce niveau, j'aurai 1, c'est égal à 1 sur factoriel euh, 0. Là, 1 sur 1, c'est 1 sur 1. Donc, je fais plus de 5 pour 2 moyens, ça me permet de tirer factoriel 0. Donc, je tire là, factoriel 0 et finalement, j'aurai ici, euh, euh, en tirant, j'aurai là factoriel 0. n'est rien d'autre que... Et ça, ça nous donne une des raisons, une des preuves pour laquelle factoriel 0 égale 1. Donc à ce niveau, nous avons euh, factoriel 0 égale 1. Donc ça fait une des euh, manières de montrer que factoriel 0 égale 1. On a utilisé la fonction, le développement de la fonction exponentielle. ...possibilité de prouver que factoriel 0 égale à 1. D'abord, factoriel n s'égale à 1 fois n 1 fois 2 fois 1 fois 2 fois 1. Alors, ici, euh, nous avons nous allons prendre des cas euh, particuliers. Je prends par exemple pour n égale à 5. Je vais factoriser 5. Donc faire 5 fois 4 fois 3 fois 2. Voilà. Je vais faire ce calcul. Et ça, ça nous donne ici, ça fait 20. Ici, ça fait 6. 20 fois. 20, ici 6 donc 20 fois 6 120, donc le résultat nous donne 120 factoriel 4. Euh, 4. 4 ça nous donne 4 factoriel 4 ça nous donne 4 fois 3 fois Faire... fois 2 fois 1 et là, si euh, on calcule, ça fait 12 fois 2, ça fait 24. 24. Factoriel 3, ça nous donne 3 fois 2 fois 1. Ça nous donne 6. Factoriel 2 a 2. Et ça, ça nous donne 2. Okay. Alors, <coughs> vu euh, ce résultat, nous allons généralisé. Nous avons trouvé des astuces. Alors, si nous voyons ici, à partir de là, nous avons factoriel 5 égale 120. Factoriel 4 égale euh, 4 égale à 24 alors ici si nous prenons euh, le passage de la de 120 à 24 on a divisé on divise 100, 120 je divise par par 5 120 divisé par 5, ça nous donne 2. Et euh, ici euh, ça reste 2. Alors j'avais 0 ou euh, ça fait 24. Donc euh, nous avons 24. Euh, pour passer de là, de, de 120 à 24, factoriel 5 à l'autre, on a divisé ça part, on a divisé par, par 5. Ici, pour passer de factoriel 24, euh, pour passer de, de, de factoriel 4, 24 à 6, on a divisé 24, 24 divisé par euh, 4, ça nous donne, 24 divisé par 4, 26 6. Ici, factoriel 3. Regarde 6. Pour obtenir factoriel 2, on a divisé 6 par 3. 6 divisé par 3. 6 divisé par 3. 6 divisé par 3. 3, 3. 3. On a 2. Donc, la règle, on a ici 6. On a 120 divisé par 5, 24, 24 divisé par 4, 6, 6 divisé par 3, 2. Alors, ici, euh, factoriel, euh, je vais utiliser, si je divise, là je suis à factoriel 2, si je divise, alors à quoi est égal factoriel 1 égal à 1 donc ici si si je divise ça je dois diviser 2 par 2 je divise 2 par 2 et là ça me factoriel factoriel 2 factoriel 2 factoriel 2, 2, 2 divisé par 2 ça fait 1 factoriel 1 c'est égal à c'est égal à Furent à mesure on divise. Alors, ici, j'aurais factoriel zéro. Ça va me donner quoi Factorielle Je vais diviser comme j'ai divisé ici. J'ai commencé, divisé par 5, divisé par 4, divisé par 3, divisé par 2. Maintenant, ici, j'ai divisé par 1. Donc, ici, pour passer de ce résultat, j'ai divisé. Euh, ça par 1. Donc 1 divisé par 1, ça donne 1. D'où factoriel euh, 0 est égal à 1. Donc euh, il suffit seulement de voir 100 factoriel euh, 5 ça fait 100, ben 120. 120 divisé par 5 est égal à. 24. 24 divisé par 4 égale 6. 6 divisé par 3. Parce que c'est 3. 6 divisé par 3. 2. 2 ça fait 2. 2 divisé par 2. Ça fait 1. Et maintenant, je suis à 1. C'est fait 1. Donc 1 divisé par 1. Ça nous donne 1. 12 factoriel 0 égale. Et ça, c'est la manière, une définition qui nous permet de montrer que. Factoriel 0 est euh, égal à 1. Dans la quatrième possibilité, nous allons parler de permutation. Quand nous avons n objets à arranger dans n places, quel est le nombre de possibilités C'est le nombre de n'est rien d'autre que factoriel n. Et factoriel n, c'est n moins 1 fois 2 fois 1 alors si nous avons un objet un objet à placer dans une place on a ça mais concrètement si nous avons trois objets nous avons trois objets euh, A B et c. Pour ces trois objets A, B, C, nous avons arrangé ces trois objets dans trois places. Donc, j'ai ici A, B, C, ça c'est une possibilité. Je peux avoir autre possibilité, A, C, B, une possibilité. Je peux avoir autre possibilité, je peux avoir B, C, a, c'est une possibilité. Autre possibilité, B, A, A, C. Je continue. J'ai autre possibilité, C, A, B. C, A, B. Une autre possibilité, C, B, A. Si j'essaie de, de, de permuter encore, je vais, retrouver, je vais me retrouver dans ces six possibilités. Donc il n'y a pas d'autres possibilités ici. Et si je compte, ça fait 6. Comme j'ai trois objets arrangés dans trois places, première place, deuxième place, troisième place, j'ai ces possibilités-là. Ça fait six possibilités. Donc factoriel 3, c'est égal à 3 fois 2, fois 1, qui n'est rien d'autre que 6. Ça, c'est euh, le cas concret avec euh, n égale à 3. Et si je prends n égale à euh, 2, alors, si n égale à 2, si j'ai deux objets à arranger dans deux places, J'aurai ici A, B, j'aurai B, A, A occupe la première place, soit A occupe la première place, soit B occupe la première place. Et A sera la deuxième place. Dans le premier cas, B sera la deuxième place. Donc, il y a deux possibilités, soit A premier, B deuxième, soit B premier, A deuxième. Il n'y a pas d'autres possibilités pour avoir pour arranger deux objets dans deux places. Il y a seulement que deux possibilités. Alors, donc ici ça me permet de dire factoriel 2 qui est égal à 2 fois 1 qui égale à 2. Voilà. Donc factoriel, fator 2. Mais <coughs> on continue le raisonnement, on descend. Lorsque j'ai seulement un seul objet, lorsque j'ai un seul objet à arranger dans une place. Cet objet arrangé dans une place. Et là, l'objet objet, j'ai une place. Donc, okay. c'est une seule place. Reste ah, dedans. Si tu arrives quelque part et qu'il y a une chaise, et que tu dois t'asseoir, c'est une seule possibilité. Donc, ici, ça, ça te donne exactement une seule possibilité. Donc, pas plus rien de Un, hein? mais rien d'autre que un. Maintenant que j'ai zéro objet, quand j'ai zéro objet à arranger, il y a combien de possibilités J'ai zéro objet. Il y a une possibilité d'arranger zéro objet. Une possibilité d'arranger zéro objet. Donc, à zéro n'est bien d'autre que 1. Ça fait partie. Des méthodes pour lesquelles factoriel 0 égale 1. En conclusion, on a utilisé quatre manières pour montrer que factoriel 0 égale. 1. Nous avons utilisé, premièrement, la fonction gamma. Nous avons utilisé, deuxièmement, la fonction exponentielle. La décomposition exponentielle ensemble. Troisièmement, nous avons, nous avons utilisé, euh, euh, <coughs> l'astuce, euh, euh, l'astuce euh, sur les factoriels, et en euh, deuxième position, nous avons utilisé les permutations. Merci pour votre attention. Nous allons euh, rester connectés, abonnez-vous à la chaîne. Et À bientôt. <musique>